Salut les rôlistes, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on va faire du jeu vidéo. Je ne suis pas du tout adepte des jeux vidéo hardcore gamer ou même des classiques. Aujourd'hui, Rebuild 2, qui est un jeu flash que j'ai découvert il y a quelques années et sur lequel j'aime bien perdre des heures à l'occasion. C'est un jeu donc de reconstruction, de, de, de survie, après une zombie apocalypse. Alors, on y va. Alors, premièrement, le nom. Alors, mon nom est... Fabuleuse Fabs, hop, on va changer de tête. Alors je suis le dernier homme en vie peut-être. Hop, oh ils ont des belles têtes quand même, hein. Ouais ouais ouais, grosse moustache, ah une grosse barbe et des bolus. Euh, il ne me reste plus que quelques équipements et mon, ah oui, un objet de départ. Alors un pistolet, des lunettes, un chien, un manteau ou un chapeau de cowboy. Euh, on va prendre un chien. Je pense que c'est utile d'avoir un chien à ses côtés. On continue. Alors, je suis enfin arrivé à alors, une ville... Eh ben, on va dire euh, Boston. C'est une ville de taille normale ou petite, bon, bah normale. Et ce sera... Alors, je ne suis pas un gros joueur. Challenger, c'est hard, impossible. Alors, on va faire tough, Ça devrait aller pour pouvoir débloquer au moins les villes de grande taille. Bienvenue à Boston où ce qu'il en reste, voilà, nous sommes 7 et nous avons 4 bâtiments qu'on a réussi à isoler avec des barricades. Voilà, on peut se promener dans la ville, voilà, moi j'ai déjà joué. Alors donc le concept, ici on a donc notre, notre base d'opération qui est 4 cases dans la ville, la ville en contient je pense 10 par 10 ou 12 par 12, ça dépend de bataille. Euh, cases qu'on peut explorer. Donc vous voyez, il y a différents symboles. On peut éventuellement aller chercher de, de la nourriture ou trouver de nouvelles personnes à recruter. Il est également possible donc de, de récupérer hein, en barricadant de nouvelles de nouveaux secteurs afin de loger plus de personnes, d'avoir plus de fermes ou de défenses. Alors, eh ben, on va commencer par euh, une petite mission pour aller chercher... Monde. Donc voilà, il y a potentiellement des survivants, il y a un petit peu de nourriture, et c'est relativement sûr de sortir. Donc on va envoyer une mission pour chercher de la nourriture, voilà, alors moi je suis là, Voilà. alors que je suis beau avec mon toutou, euh, pour chercher de la nourriture, bah on va envoyer E2. 11% de chance de trouver de l'équipement, 0% de danger, très bien, c'est parti. Ok, ensuite, on va peut-être pouvoir faire de l'exploration. Ou De la neutralisation, effectivement, pour pouvoir récupérer des terrains. Alors, on va envoyer deux rôti neutralisées avec Ross, 3% de danger, et on va envoyer euh, un inutile, et eh bien en scientifique, mais il n'a pas de conscience, un inutile avec euh, eux. Et ensuite, du coup, il reste des gens à mettre en garde, il reste moi et Robert. Très bien, bon, bah, on va rester en garde tous les deux. Voilà, et on va finir le premier jour. Alors, ah, magnifique, ils ont trouvé un morceau d'équipement, un sac à dos. Le sac à dos permet, euh, ben je sais pas, qu'est-ce qu'il permet comme objectif, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas d'équipement Lui, il a pas d'équipement. Alors, Le sac à dos, c'est plus deux pour ramasser de la bouffe. C'est très bien, ça. Du coup, on va continuer à t'envoyer chercher de la bouffe avec ton sac à dos. Très bien. Hop, alors, où est-ce qu'on peut chercher de la bouffe Là, là, voilà. Alors voilà, donc euh, actuellement on consomme 4 de bouffe par jour hein, et on en a 57 d'avance, donc on va aller chercher à nouveau de l'équipement, tout seul, tout seul, sens 0%, ouais bah allons-y alors. Très bien, et on va envoyer une mission de reconnaissance là-bas, voilà, à la station service. Tu y vas toute seule. Et on finit le deuxième jour. Alors elle a fini de nettoyer les zombies, elle a tué deux zombies. Il a trouvé un kit médical, mais c'est magnifique on trouve beaucoup de choses en ce moment. Hop Alors, euh, du coup, on va sortir de là. Alors là, du coup, comme on a tué les zombies, on peut essayer de récupérer euh, le terrain. Donc on va envoyer euh, Robert qui, qui bricole un petit peu. Et au pire, peut-être lui mettre quelqu'un avec, voir si ça gagne du temps. Non, ça gagne pas de temps. Hein, lui, il est 0,5. Parce que les, les personnages s'améliorent hein, en compétences. Les compétences de, de combat, euh, de récupération de bouffe euh, ou, ou d'objets d'ailleurs. Euh, de sciences pour des recherches un petit peu plus tard dans le jeu, de construction de bâtiments, et euh, le commandement c'est pour recruter de nouvelles personnes. D'ailleurs, moi je vais faire une mission, de recruter des survivants, voilà, je vais y aller, 54% de chance de ramener quelqu'un, si j'y vais avec quelqu'un d'autre, 59%, ouais, toi, c'est mieux, non. Ok, alors on va y aller, je, je vais y aller tout seul, voilà. Ah, là-bas il y avait de la bouffe, donc tu vas y aller toi, avec elle, de ramener de la bouffe et peut-être des objets. Voilà, il reste euh, deux personnes euh, qui ne font rien et qui vont rester en défense. Ah, une attaque zombie justement dans la nuit. Je J'ai bien fait de laisser du monde en défense. Et une petite émission. Alors, on a 30 points de défense et les zombies ont attaqué à 11. Voilà, on les a défoncés pour ce coup-ci. Très bien. Ok. Ensuite... Euh... Voilà, tout le monde est secoué mais ça va, j'ai rencontré les survivants mais ils n'ont pas voulu venir et eux, ils ont ramassé de la bouffe très bien. Alors ben, on va retenter les survivants, lui, euh, on va envoyer Fabs avec son chien et peut-être quelqu'un d'autre avec lui du coup, voilà, hop, ensuite ici c'est en train de se construire, ici on va aller faire un peu de ménage. Tous les deux. Et Sarah restera toute seule pour veiller sur la ville. Hop, hum, Non, toujours pas réussi. Et il est pas très doué euh, Fabius pour remettre du monde. Voilà, alors pour gagner... Ah d'accord, c'est un objectif pour gagner, il faut avoir 30 bâtiments. Euh, y compris la mairie qui est quelque part, d'accord. La mairie est quelque part, merci. Alors on va envoyer de l'exploration un petit peu par là. Euh, bah, vas-y, va explorer toi. Là, toi aussi. Euh, ah non, d'accord, ok. Ah oui, c'est dangereux. Euh, non, bah, tu vas pas l'explorer là, je pense. L explorer là, peut-être. Ah, c'est dangereux aussi. Oh, c'est très dangereux. On va plutôt essayer de... tuer les zombies ici. Oh, Recruter les survivants, peut-être. Voilà. Et on finit. Donc, il n'y a pas trop de défense. Si on attaque c'est nul. Alors, euh, le bar est récupéré. Là-bas, on avait des survivants. Et ça y est, on a réussi à recruter ah bah, deux personnes du coup. Très bien, donc du coup par contre ça coûte plus de bouffe hein, évidemment, mais, euh, mais c'est quand même une bonne nouvelle ici. Donc pour l'instant il n'y a plus de zombies puisqu'on les a tués, mais si jamais on s'en occupe pas pendant un petit peu de temps, les zombies vont revenir. Donc on va les reconstruire avec Robert et euh, bah, un de ceux qu'on vient de choper. Qui sont les nouveaux Helen Walker Voilà, tu peux y aller toi aussi. Hop, ensuite on va aller chercher de la bouffe. Du coup, il va être temps aussi. Hein. Où est-ce qu'il y a de la bouffe Bon, ben on va aller explorer. Toi, tu vas explorer là. Toi, tu vas explorer là. Toi, tu vas explorer là. Très bien. On va explorer toute la zone. Hein. Moi, je reste tout seul pour défendre. Ah, on a un malade. Hum, hum, hum. D'accord. Donc, elle est blessée. Donc, la mission est annulée, évidemment. Ah, ça y est, on a reconstruit. Donc, vous voyez, les barricades se sont agrandies. Et, euh, et donc, on va pouvoir euh, loger nos amis. Voilà. Alors, un nouveau terrain. Ah, bah, déjà, recruter, c'est pas une idée. Par contre, c'est troubling le nombre de personnes. On va peut-être y aller d'abord pour tuer du zombie. 15% de manger. Voilà, vous y allez à deux. À deux, il y a moins de risque. Très bien. Ensuite, bon, on va continuer à explorer dans cette direction. Hein. Euh, attends, à moins que je puisse les rajouter à cette mission. Est-ce que je peux rajouter du monde Non, est-ce que je peux remplacer Non, je peux rien faire. Ok. Bon ben on va explorer. Vas-y, tu t'explores là, toi tu vas par là. Le but étant de, de faire une petite map du coin, parce que des fois il y a des, des hordes de zombies qui arrivent, ou des, des cases spéciales. Alors, Gustave le Marchand est venu. Ah d'accord, nous allons faire 10 de bouffe. Et on a repéré des survivants là-bas. Très bien, très bien. Alors, eh ben, il va être temps d'aller chercher de la nourriture. Oula, tu peux y aller toute seule, toi mmh, C'est très dangereux. Même à 4, c'est dangereux. Alors, on va y aller. Peut-être pour tuer les zombies. Ah, c'est Super dangereux, on ira plus nombreux. Hop, on va tuer les zombies dans l'usine. Voilà, on y va tous les quatre. il n'y a plus de risque. après il n'y a plus personne là. Ah, encore une attaque zombie, sauf que là il n'y a presque personne pour défendre, il y a juste les murs. Voilà, ah bah on est dépassé. Mais ça va, on s'en est bien sorti grâce à des pièges, bah, heureusement. Hein, parce qu'on aurait pu perdre une case éventuellement et perdre des gens. Hop, 5 euh, zombies tués ici, donc on va aller construire. Ah non, bah pas tout de suite alors, on va attendre que ils finissent. Euh, bah Du coup, on va attendre là hein, pour défendre au cas où il y a encore des zombies. Et voilà. Ah, cette fois-là, comme j'ai laissé des gens, la défense était plus forte. Pas de problème. Ah, le gang du le dernier jugement, du jugement dernier, ouais, du coup, le gang du jugement dernier qui est venu nous raqueter. On a le bar, donc plus 5 en bonheur et un bâtiment de plus, effectivement. Donc le bonheur est assez important, effectivement, si, si les survivants sont pas heureux, bah, ils n'ont plus de raison de, de se battre et ils n'ont plus envie de de vouloir voilà travailler en dessous de 30% et, euh, et les bars et les églises les rendent plus heureux. Alors ici c'est quoi On a tué les zombies bah, Très bien, on va les reconstruire. Voilà, à 3 vous allez plus vite, mais on va en prendre que deux afin de pouvoir commencer à construire ici également Robert avec Hélène, voilà. Léo avec Hélène. Ensuite, euh, bah là on va aller chercher des survivants peut-être Non, on commence à perdre beaucoup de bouffe, on va aller chercher de la bouffe. Hop, tu vas tout seul, si les deux vont ramener plus de bouffe Ah ouais, carrément plus, si on en voit encore du monde. Non, il y a pas plus de bouffe. Hop, on va explorer toujours plus loin. Dorothy, vas-y, explore. Et explorer l'hôpital, ça pourrait être intéressant de récupérer un hôpital, voilà. Alors. Voilà. il y a quelqu'un, un de nos survivants qui écrit un livre sur la condition zombie. Est-ce qu'on interdit le livre Oh non, c'est un livre, hein. on va le laisser. Voilà, ils sont tous très contents que je trouvais des livre. En même temps, c'est qu'un livre. Hein. Euh, du moment que, que les gens font pas n'importe quoi en écoutant un livre, on va quand même laisser l'art exister. D'accord, 15 de bouffe et un pistolet. C'est très bien, c'est un pistolet. Alors, on va voir nos personnages. Toi, tu es combattant. On va te donner un pistolet. Voilà, c'est une bonne idée. Ok, là il y a du logement, du logement, de la défense. Très bien. On commence à avoir un petit truc sympa. Alors ici, si on veut aller tuer des zombies, voilà, vous y allez tous les trois en combattant. Et là, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Et ben, go. Vider le centre commercial qu'on pourra du coup récupérer pour les survivants ici, il va falloir les note nécessaire d'explorer. Et on va finir le 11ème jour de survie. Voilà, on a repéré des survivants. Très bien, ben on va essayer. Non, on Sinon, on va laisser de recruter des survivants tout seul, à deux. Allez, à deux, on a une grande chance de ramener quelqu'un. Et il nous reste de la place pour trois personnes. Très bien. Voilà, puis si ça continue. Fin du tour. Alors, Gustave est venu. Et il voudrait 10 rations pour un kit médical. Non, non, les objets, sont trop utiles reviendra avec un autre, un autre deal à proposer, très bien. Le laboratoire est à nous, c'est magnifique, on va pouvoir faire des recherches. Et les zombies, 12 zombies tués dans le centre commercial. On a réussi à recruter le sergent Williams, magnifique. Quel très beau tour. Donc ici, il n'y a plus de zombies. Donc on va aller construire tous les deux, vous y allez pendant 3 jours, c'est très bien. Ici, il va falloir aller chercher de la bouffe, hein, puisqu'on est à moins 7 maintenant. Hop, il euh, y a pas plus à ramener. Non, bon, bah, vas-y tout seul. Ensuite, où est ce qu'il y a de la bouffe encore? Ici. Toi, tu vas aller chercher encore de la bouffe. Par contre, c'est un petit peu dangereux. Tu vas aller avec, un... avec, bah, justement, ça, j'en parce qu'il y a toute nouvelle. C'est très bien. Ensuite, qui j'ai dans mes personnages? Ici, on peut faire une recherche. C'est cela. Alors, les chances de recruter survivants. Tuer les zombies plus facilement ou empêcher, la... ah obtenir plus de bouffe, en allant la chercher et l'empêcher de... de pourrir. Ah ben on va faire ça, me recherche, alors ça peut être moi, tout seul en recherche 19 jours. Euh... Et Ross il y va, non mais c'est Hélène qui me faudrait, Hélène est en train de construire. D'accord, bon on va attendre le tour prochain et Hélène fera la recherche. Voilà encore un quartier de reçu. on va pouvoir loger d'autres personnes de plus. On a récupéré 10 de bouffe, tant mieux. On a récupéré 11 de bouffe et une boîte à outils, c'est magnifique. Alors, est-ce que Hélène est libre maintenant Hélène est libre, très bien, je vais lui donner le kit médical pour avoir plus en science, ce qui a réduit, ah ouais, ça a réduit quand même beaucoup, hein. Si elle a rien... Bon, non, je pas plus. Fait... 13 jours, voilà. Et si elle a kit 9 jours, ah ouais, ça réduit pas mal. Est-ce que je lui mets quelqu'un avec elle Ah, sergent Williams, non ça. Si j'ajoute quelqu'un, ça réduit de deux jours. Allez, on va mettre Dorothy avec elle. La personne qui avait des points en science, On va laisser Dorothy à toutes les deux. Elles vont faire une recherche. Hélène et Dorothy. Voilà. Pendant ce temps-là, les autres construisent. Alors on va explorer. Sergent Williams, tu vas explorer. Hop, puisqu'il allait le tuer. Ici. Il faut explorer également, euh, Léo, Léo, Léo, est-ce que tu veux explorer non, Léo je deviens une toolbox comme c'était bon en construction. Léo tu vas construire, ah bah non les zombies sont revenus évidemment. Recruter, maintenant bah, tu vas y aller avec Sarah, voilà, toutes, tous les deux vous allez recruter. Et les autres en défense. Il y a des mecs qui sont passés quand tu es 7 zombies, et lorsqu'on leur a demandé ce ont devait les payer, ils ont dit qu'ils faisaient ça pour le plaisir. Pas très bien. Nous avons recruté deux nouveaux personnes, deux nouvelles personnes, Pierre Wannabe Reed et Joshua Fitzgerald. Et bah, bienvenue les gars, magnifique, par contre du coup on commence à avoir un sérieux problème de bouffe, il va falloir récupérer des fermes. Alors on va aller tuer les zombies là, euh... voilà, vous y allez à trois, et ensuite on construira, là il reste un tour, on va explorer les appartements, euh... Oui, vas-y explore toi. Euh, ensuite il va falloir aller chercher de la bouffe, où est-ce qu'il y a de la bouffe, où est y a de la bouffe, tac, on sait pas où il y a de la bouffe, il faut trouver, on va explorer un peu partout autour pour trouver de la nourriture, et on termine cette vidéo sur la fin du 15 e jour, cette première vidéo de gaming est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est à vous de me le dire, n'hésitez hein. pas à me laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas pour me signifier de votre appréciation. Donc, euh, bah, je l'ai déjà dit mais je le, je le redis, hein. ça ne remet absolument pas en question les Chroniques du Dragon. Le jeu de rôle c'est mon, mon jeu préféré, hein. ça reste ma passion numéro 1 et ça restera des vidéos centrales et principales de la chaîne. Mais, euh, bah écoutez, j'ai bien voulu m'essayer un petit peu à autre chose. Et c'est vrai que le jeu vidéo, bah c'est sympa aussi, voilà, ça vaut pas le jeu de rôle, hein, mais c'est sympa aussi. Et, euh, et voilà, il y a plusieurs jeux que, que, que j'aimerais bien euh, partager éventuellement avec vous, hein. je suis pas du tout un, un gros gamer, je pense que sans me fermer à quoi que ce soit, il euh, y a beaucoup de jeux où il y a besoin d'un gros skill, et euh, là il y a peu de chances effectivement de, de m'y croiser, mais, euh, mais effectivement je me rien. Hein, tout est possible. Euh, voilà, il y a d'autres euh, jeux que je pourrais faire, donc n'hésitez pas bah, surtout à me laisser vos avis, vraiment, hein. moi j'ai besoin de savoir si, si ça vous plaît ou si vraiment euh, bah, vous ne voulez pas voir ça du tout. Euh, moi en tout cas, euh, bah, ça m'a amusé de faire ça, donc je pense que je vais en faire 2-3 sur euh, Rebuild, et puis on, on verra derrière, bah, selon vos avis, si je continue euh, à faire un petit peu de jeux vidéo, il y a d'autres jeux Flash ou même euh, quelques jeux de rétro gaming ou autres, que, que on pourrait voir ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque là, on se retrouve très bientôt pour une chronique du dragon et également peut-être pour un peu de gaming. D'ici là, portez-vous bien, ciao les relistes